Nous allons dans cette session créer nos propres blocs d'annonces. Alors Pour ce faire, on va de nouveau au niveau de notre console AdMob et on va en premier lieu sélectionner notre application si ce n'est pas déjà fait. Ici, moi j'en ai qu'une, elle s'appelle Formation Ad Placements. Donc Vous pouvez voir qu'on arrive ici sur le menu Présentation de l'application. On a pas mal d'informations. Euh, et vous pouvez ici créer votre premier bloc d'annonce. C'est ce qu'on vous demande d'ailleurs de faire. Donc on peut cliquer ici. On peut aussi y arriver euh, tout simplement en sélectionnant le menu « bloc d'annonce » et en cliquant sur « c'est parti ». Alors vous pouvez voir ici les différents blocs d'annonce que AdMob met à votre disposition. Avec Ad Placement, on va pouvoir utiliser que les quatre premiers, la bannière, l'interstitiel, l'interstitiel avec récompense et la récompense. Alors on va commencer par la bannière, donc on va cliquer sur sélectionner et évidemment ici c'est relativement simple, on va devoir nommer notre bloc d'annonce. Alors évidemment vous, je vous conseille de le nommer pertinemment, moi ici c'est un cours, je vais faire les choses très simples, je vais mettre ma bannière sans accent. Et là on a déjà créé notre bloc d'annonce. On peut aussi accéder aux paramètres avancés qui vont être assez similaires euh, sur les autres types. Alors la première chose que vous pouvez voir c'est sélectionner euh, annonces textuelles, illustrées et rich media ou des vidéos. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas de vidéos, vous pouvez tout simplement le décocher euh, et évidemment on vous avertit en disant qu'attention ça peut créer une baisse de revenus, évidemment. Donc là c'est à votre choix. Ensuite vous avez l'actualisation automatique. Alors on peut et on va laisser euh, par défaut en règle générale optimiser euh, optimisation par Google. Vous pouvez aussi faire perte. Personnalisé. Donc là, on peut voir l'actualisation de la bannière. C'est tout simplement euh, en fait le, le temps en secondes euh, qui va se passer avant que l'annonce de la bannière change. Donc ici, 120 secondes. Bon, moi, je vais laisser optimiser par Google. On peut même désactiver pour choisir d'afficher toujours la même tout au long euh, du, du, du jeu. Ensuite, on a l'ICPM minimale. Alors, vous pouvez voir que vous avez pas mal de choses et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que l'optimisation par Google, en fait, c'est euh, l'optimisation que moi, je, je préfère. Parce que vous allez voir que vous avez ici des possibilités comme tous les prix. Donc évidemment, on va privilégier ici les petits prix et les grands prix. En fait, ça va être un mix de tout. Et vous pouvez voir que vous avez un taux de remplissage des annonces. C'est-à-dire que le taux de remplissage, c'est le nombre d'annonces disponibles. Et évidemment, si vous faites tous les prix, vous maximisez vos chances d'avoir beaucoup d'annonces et des annonces différentes. Euh, alors que si vous prenez une valeur intermédiaire, comme vous pouvez le voir, déjà vous avez, vous avez ici au niveau du graphique, au niveau du taux de remplissage, déjà beaucoup moins de possibilités. Alors ensuite vous avez les valeurs élevées, bah là ça va être encore pire, Alors on, vous a, on vous avertit en disant que la définition d'une valeur minimale peut entraîner une diminution du ton de remplissage et une perte de revenus, évidemment, donc on va euh, surtout laisser dans un premier temps tous les prix, ensuite vous avez la possibilité de mettre des valeurs manuelles, Bon, ça il faut aller voir un petit peu plus loin mais je ne vous conseille pas dans un premier temps parce que ça va encore une fois euh, limiter euh, si on met euh, 50, vous voyez par pays, on pourrait par exemple mettre 50 dollars US. Bon, là c'est un petit peu exagéré, mais on pourrait aussi afficher d'autres pays, etc. Alors, moi je vous conseille de laisser optimiser par Google et évidemment ne pas faire désactiver. Euh, voilà, donc voilà pour ce qui est de la bannière. On crée un bloc d'annonce. Donc, on crée le bloc d'annonce et là on peut voir qu'on nous donne les ID. Donc, vous pouvez récupérer ici cet ID. Vous pouvez voir, donc si c'est l'ID euh, de, de votre application. Mais ici, c'est l'ID du bloc d'annonce. Bon, Rassurez-vous, on va pouvoir récupérer tout ça par la suite. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire OK. Et là, on peut voir que dans euh, bloc d'annonce, maintenant, on a bien ici un petit tableau avec ma bannière. Et vous pouvez, que, vous pouvez voir que je peux tout simplement récupérer ici l'ID en cliquant dessus et en copiant dans le presse-papier. Donc, on a quelques informations. Donc, ça, c'était le premier bloc d'annonce qu'on aura d'ailleurs besoin ici dans le cours. Donc on va ajouter un autre bloc d'annonce qui va être ici l'interstitiel. Donc l'interstitiel, pareil, ici, mon interstitiel. Je la nomme, évidemment, pertinemment, dans votre cas, moi ici, c'est très simple. Les paramètres avancés, bah, encore une fois, vous pouvez voir, ce sont euh, pratiquement les mêmes. Alors, on a toujours le choix entre l'annonce textuelle, illustrée, rich media ou vidéo. Alors, la différence entre les deux, je ne vous l'ai pas dit précédemment, mais ça va être plutôt une annonce non animée. Avec du texte, etc. Vidéo, c'est évidemment une vidéo. Limitation du nombre d'expositions qui est désactivée par défaut. On pourrait, par exemple, par utilisateur, ne pas afficher plus de 10 impressions, donc 10 publicités par utilisateur, tous les 60 minutes, par exemple. Donc ça, ça peut se faire aussi. L'ICPM, je ne reviens plus dessus, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir, je laisse à tous les prix. Donc là, je crée mon bloc d'annonce, et bien évidemment, j'ai exactement la même chose, j'ai les informations, mais euh, ces-ci vont être récupérables, comme vous pouvez le voir ici. <coughs> Donc maintenant, on va ajouter un autre bloc, évidemment, et on va passer à l'interstitiel avec récompense, qui est encore en bêta. Donc on sélectionne, évidemment, le nom du bloc d'annonce. Bah, on va dire « mon interstitiel ». Je vais « interstitiel ». Euh, « Récompenser ». Voilà. Voilà, je ne vais pas m'embêter, je mets quelque chose vraiment euh, avec deux, voilà. Euh, donc ça c'est le nom, évidemment, encore une fois, je vous le dis plus, quelque chose de pertinent. Alors paramètres relatifs aux récompenses, Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous pouvez voir que là par contre on nous demande de saisir le montant de la récompense. Par défaut, je vous ai dit qu'elles étaient 10 dans, euh, dans, dans les annonces avec des ID de debug, de test. Donc là maintenant c'est ce, cette somme qui revient. Donc je pourrais choisir 1, 2, 3, 10, évidemment je ne peux pas mettre de lettres, vous pouvez le voir, je ne peux pas mettre de caractères spéci spéciaux, évidemment c'est un nombre entier qu'il faut mettre. Bon moi je vais laisser 1 ici pour, pour le test mais vous vous avez bien compris. Saisir l'élément de récompense reward donc on va laisser reward par défaut et on peut appliquer à tous les réseaux dans les groupes de médiation. Donc ça je vous en conseille de, de vous renseigner mais les groupes de médiation c'est pour ajouter d'autres plateformes, euh, disons que on va pas avoir que les euh, publicités de la régie Admom, on risque on peut ajouter d'autres d'autres plateformes qui viennent ajouter diffuser leurs propres vidéos. Les paramètres avancés alors là, on a le type d'annonce, inclure les annonces interactives. Donc les annonces interactives, c'est assez intéressant parce que ça peut parfois vous diffuser... Euh, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais une annonce est euh, quelque chose de jouable. Un petit jeu qui vous permet ici de tester. Et pendant que l'annonce passe, en fait, vous pouvez jouer tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Validation côté serveur, ça, dans notre cas, ici, avec Placement, ça ne va pas être intéressant du tout. La limitation du nombre d'expositions, je vous l'ai expliqué précédemment. Et les ICPM mini minimales, bah, euh, c'est exactement la même chose. Donc là, je ne vous en parle plus. Et je crée un bloc d'annonce. Évidemment, vous en avez l'habitude et euh, tout se passe bien. Maintenant, il nous reste un seul bloc à ajouter. Évidemment, c'est avec récompense. Donc, on y va. Bah, là, c'est encore une fois euh, très simple. Je vais l'appeler mon, euh, mon, mon, mon, ma récompense, ma récompensée, par exemple. Ou Je n'ai pas d'idée, mais peu importe, ma récompensée, voilà. Récompense et le nombre de nouveaux. Je peux mettre 1, l'élément « Reward » et les paramètres avancés bah, sont exactement les mêmes que vous avez eu précédemment. En fait, les, les différences entre les vidéos euh, « Rewarded »,« récompensées et les interstitiels, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. On a exactement les mêmes éléments. Donc, on va de nouveau créer notre bloc d'annonce. Évidemment, ici, on a de nouveau les instructions. Alors, il faut savoir que vous pouvez ici cliquer pour recevoir les instructions d'intégration par mail, mais ce ne sera pas vraiment nécessaire. Vous allez voir que c'est assez simple et on va le faire ensemble. Donc on va faire OK. Et ici, vous pouvez voir qu'on a bien nos quatre types d'annonces qui sont bien répertoriés. Alors c'est intéressant de le faire comme ça, je le fais ici d'un coup, mais il faut savoir que euh, les annonces récompensées, enfin quand vous créez un bloc d'annonces, il peut se passer aussi un laps de temps. Donc ne soyez pas surpris si vous testez dans la foulée et que ça ne fonctionne pas. Il faut des fois, parfois, attendre quelques heures pour que cela fonctionne. Donc on a vu ici comment créer nos blocs d'annonces. Vous avez pu voir justement euh, ce qu'on a vu dans le cours au niveau des, de la récompense, le montant de la récompense et le type reward qu'on avait dans le code Unity, vous pouvez voir qu'il se passe mettre à partir d'ici et on a la main ici euh, sur euh, nos annonces et évidemment maintenant on va voir comment on peut les implémenter dans notre projet Unity très rapidement.